Autre ressource énergétique, surprenante, le lait de vache. L'éleveur Karsten Christiansen utilise un procédé de son cru. Le lait sort du pis de la vache à 39 degrés. Introduit dans un échangeur thermique, ce lait va transférer sa chaleur à l'eau d'un système de chauffage. Une fois à la bonne température, cette eau alimentera le plancher chauffant. Les 110 vaches de la famille Christiansen procurent ainsi une douce chaleur à la table du petit déjeuner, une énergie bon marché et respectueuse du climat.